Je interrompre, mais étant donné que c'est 10h15, c'est le moment des déclarations du député, le député de Ottawa Centre. Merci, Madame la Présidente. Ce Cette semaine, on a intercepté un message d'un citoyen, d'un militaire à sa mère. Il a dit on nous avait dit qu'on allait bien nous recevoir. Sa mère lui a répondu est-ce que tu viens lui, lui a répondu. Maman, je suis en Ukraine. C'est une guerre pour de vrai. On a peur. On est en train de nous battre, de, de de tirer sur tout le monde, y compris des citoyens civils. Madame la présidente, cette guerre, cette invasion de l'Ukraine a été commencée par un maniaque qui était déterminé a tué tout le monde, même les soldats. On a vu ce genre d'affaires avant, et dans ce monde, on a le pouvoir de dire non. Ici, à l'Ontario, on a le pouvoir de dire non. On peut prendre, faire un appel aux armes. On demande... Je demande à vous tous de vous joindre à nous à 14h le dimanche pour demander que la Russie arrête l'invasion et la guerre contre l'Ukraine. C'est comparable à l'invasion d'Irak dans laquelle des dizaines de milliers de personnes ont décédé. Je demande que tout le monde se lève et marche pour la paix. Merci. La déclaration des, dé... des députés le député de Markham-Unionville. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir partager les événements de l'année lunaire de 2022 que j'ai que j'ai présentés pendant le mois de février. On a reçu plus de 750 participants, y compris des membres de notre caucus. On a eu des présentations locales de notre communauté. Madame la Présidente, pendant cette célébration, les familles se réunissent, aussi que les amis, pour célébrer la fortune. Des Chinois, des Coréens, des Vietnamistes célèbrent la première lune du calendrier lunaire. Il y a une grande quantité de Chinois-Canadiens à l'Ontario. Et cette célébration permet de souligner les contributions que sont faites dans notre communauté. On doit prendre des actions au gouvernement pour faire face au racisme et pour aider les résidents à se sentir plus en sécurité. C'est clair dû à cela qu'on doit face au racisme sous toute forme déclaration de députés la députée de Kitchener centre merci monsieur le président les aînés ont besoin de' un peu plus qu'un plan ils ont besoin d'une vision j'ai un podcast qui me permet de me communiquer avec les commettants de ma circonscription il y a quelques vendredis je parlais à des commettants et ce qu'ils m'ont dit' c'est que même si on a vu des changements en ce qui concerne les aînés, ils sentent qu'on a besoin toujours d'une vision, une opportunité pour que les aînés puissent avoir du succès, pour qu'ils puissent prendre des décisions indépendamment de ce qu'ils veulent faire. Cela m'a fait penser à ma mère. Elle a reçu son diplôme de l'Université de York après avoir fini son baccalauréat en art. Quand elle avait 79 ans, elle comprenait qu'il y avait des personnes qui allaient l'aider en tant qu'aînée pour qu'elle puisse réussir à faire ses rêves réalité. Les aînés ont besoin des lieux et des espaces où ils puissent continuer à se développer où ils puissent être traités avec de la compassion. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés le député de Markham Thornhill. Le monde, y compris l'Ontario, a présencié des choses qu'on n'avait pas présenciées pendant des dizaines d'années. Par rapport au rapport le plus récent, l'abordabilité des maisons est devenue quelque chose d'impossible pour les familles. C'est la première fois en 30 ans que le Banque de Canada a augmenté leur taux d'intérêt dans un taux de 0,5 pour faire face à l'inflation. Ce rapport indique que les maisons canadiennes sont pressés par l'augmentation des prix de l'énergie. Mon bureau, Monsieur le Président, a reçu des appels par rapport à l'abordabilité des moissons. Cependant, ce gouvernement a pris des actions, a fait tout dans son pouvoir pour aider les, ontariés, les ontariens. On a adopté le salaire minimal de 15 dollars par heure, on a enlevé le coût de renouvellement des, des voitures, on a diminué le coût de transport et on a fait un investissement additionnel de 75 milliards de dollars pour appuyer les entreprises. Si on compare cela avec les 16,7 milliards de dollars qui avaient été investis pendant l'année dernière, dernière, on peut Merci. voir que ce gouvernement a fait un record d'investissement. Merci, Monsieur le Président. Déclaration. Député, le député de Humber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Il y a une crise d'abordabilité à l'Ontario. Le coût de tout continue à augmenter. Ce qui est pire, il y a des personnes, des entreprises, des... Domaine en complet qui continue à en profiter des consommateurs. On continue à payer des prix qui se sont multipliés par trois de, de la nuit au matin. On n'a nulle part où demander d'être défendu parce qu'il n'y a aucun problème de protection aux consommateurs. Quand on fait des demandes, rien n'arrive quand on va au ministère. On nous dit d'engager de les services d'un avocat. Les néo-démocrates de l'Ontario ont une solution. Le projet de loi 77, le projet de loi pour protéger les consommateurs. Ce projet de loi va permettre de protéger les Ontariens contre les abus des fournisseurs en et de punir ceux qui en profitent des consommateurs. Je demande à tous les députés de la Chambre d'approcher ce projet de loi pour que tous les ontariens, pour que tous les consommateurs ontariens puissent avoir la protection dont ils ont besoin. On a besoin de cela il y a de temps. Faisons-le la déclaration du député. le député de... de... de Chatham-Lamington. Merci, M. le Président. Pendant oui. toutes les années que j'ai servi en tant que député de ma circonscription, j'ai eu des moments très satisfaisants, mais le plus satisfaisant a été, entre autres, celui-ci. J'ai fait partie d'un hôpital qui traite des enfants, un hôpital qui a servi des enfants et des familles pendant 70 ans dans ma circonscription. Leurs besoins ont augmenté à 3 500 personnes qui reçoivent ces soins par an. C'est-à-dire qu'on a besoin de financement additionnel de la part du gouvernement. On a besoin de 28 milliards de dollars pour construire des, des locations additionnelles pour prendre soin des, des personnes pour fournir des soins intégrés. Récemment, on a reçu un financement de 840 000 dollars. Cela va permettre de fournir des services pour des personnes qui vivent de l'autisme, de physiothérapie, de la thérapie occupationnelle, entre autres. C'est-à-dire que je veux donner mes félicitations aux coordinateurs et aux employés, entre autres, de cet hôpital pour faire ce Merci rêve réalité. Merci. Déclaration des députés, le député de Scarborough Bridge Park. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux donner mes félicitations aux aînés de ma circonscription. Je veux prendre cette occasion pour dire que les aînés ont été actifs pendant la pandémie et ils ont pris soin de l'un de l'autre. Ils ont travaillé pour les aînés pour créer des nouvelles chances et pour rester actifs, pas seulement de façon physique, mais aussi de façon mentale. Monsieur le Président, je veux mentionner Lydia et deux autres membres de ma circonscription qui sont restés actifs pendant la pandémie. Elles se réunissent de façon régulière tous les matins à 8 heures et elles vont faire de la promenade, Monsieur le Président. Cette activité leur permet ne pas seulement de garder leur santé physique, mais aussi de rester engagés avec des autres aînés. Je dois aussi mentionner un autre commettant de Marseille circonscription qui a aidé les, les aînés dans son édifice. Il leur a apporté des aliments chauds et d'autres choses dont ils avaient besoin. Quand ils avaient besoin, c'est son leadership qui a permis d'aider les autres aînés pendant cette pandémie. Monsieur le Président, je veux encore dire encore encore je veux encore dire que les aînés qui s'engagent à aider les autres aînés me rechauffent le cœur toujours. Merci. Déclaration du député. Le député de York. Je suis heureux de dire que le 6 janvier, ma fille a eu un enfant. Et en étant un grand-père, je suis conscient de beaucoup de choses. Cela m'emmène à chercher un horizon plus sécuritaire, à chercher un monde plus sécuritaire et de l'énergie renouvelable. On doit s'engager à faire... à prendre toutes les mesures nécessaires, à fournir des aides pour, la, pour le développement des voitures électriques, entre autres, l'Ontario a la capacité de faire cela, de faire une transition vers une économie écologique. C'est pour cela qu'on a eu une cérémonie en décembre pour fêter des différentes, accompli des différentes choses qu'on avait accomplies envers une économie plus écologique. C'est quelque chose qu'on doit faire dès que les générations futures dépendent de nous. Déclaration des députés. Le député de Aurora Oak Ridges, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous les collègues. L'année dernière, j'ai eu la chance de présenter le projet de loi numéro 271. Cela déclarait le mois de mars comme le mois d'héritage aspercien. Ce projet de loi a reçu une adoption, un consensus unanime, et c'est un projet de loi qui nous a permis de reconnaître les contributions des, que cette communauté a fait dans l'Ontario. C'est la plus grande concentration. De cette communauté à l'Ontario. Dès, la, dès la, 1970, cette communauté a joué un rôle fondamental dans notre communauté. C'est quelque chose que peu de communautés ont réussi à faire dans d'autres parts à l'Ontario. Ils ont été le centre de différents empires et leur résilience est quelque chose qui. Leur rend remarquable. En célébrant cela, je veux encourager tout le monde ici dans cette chambre et ceux qui nous regardent de GSE à apprendre plus de leur histoire. Et je veux remercier à cette communauté pour tout ce qu'elle a fait pour l'Ontario en particulier pendant les dernières deux années. Ils ont rendu cette province un meilleur lieu et je suis heureux de voir que cette communauté va continuer à grandir. Merci, monsieur le président. député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Dans ce moment, l'association médicale de l'Ontario doit faire face à des millions de retards, y compris pour ce qui concerne des opérations chirurgicales très importantes qui peuvent sauver des vies. Et tout cela en continuant de travailler dans, un, dans une situation très instable. Ce gouvernement ne... Euh, euh, en fait interfère pour que les gens ne puissent pas avoir accès à tous les traitements dont ils ont besoin et empêche donc la possibilité pour les gens de pouvoir avoir accès. Et les gens ont peur pour leur survie. Beaucoup de mes commettants à Davenport ont partagé leur vision des choses avec moi. Ils m'ont dit qu'effectivement la situation et les services concernant la santé ont été sous-financés depuis des années. Il faut que la situation change. Alors, nous devons faire mieux. Nous euh, devons reprendre et euh, faire face à ce retard. Il euh, faut se rendre compte que euh, il, euh, les personnes ont besoin de pouvoir accéder à euh, des opérations chirurgicales. Et tout cela, il faut nous permettre également de revenir au niveau pré-pandémie pour pouvoir offrir les soins qu'on offrait avant. Alors, écoutez la vie. Euh, du euh, conseiller euh, pour la redevabilité financière pour faire en sorte d'injecter l'argent nécessaire pour offrir des services sanitaires maintenant et pour l'avenir. Merci Monsieur le Président.